Vous y trouverez des nœuds joliment intégrés et les belles variations de couleurs donneront un aspect 100% naturel à votre parquet. Ce parquet a été fumé et ensuite traité avec une huile blanche. Le résultat est un parquet indémodable et attrayant. Avez-vous encore des questions Un de nos revendeurs vous renseignera avec plaisir